Allez, je vous fais cette vidéo parce que, un, je voulais la faire depuis longtemps. Et deux, euh, je rebondis sur la vidéo qu'a fait Flo de Hobby Figurine à propos des bombes. Euh, voilà, des bombes, le problème des bombes de, notamment Games Workshop de sous-couche, qui vont avoir tendance à, à soi-disant, à dire bye bye. Enfin, c'est pas soi-disant, je dis pas que Flo dit des bêtises. Je dis que voilà, apparemment, au niveau des flux, si ça se vérifie, euh, des flux commerciaux, des. Des, euh, des voilà des, des, des, des normes euh, on serait privé euh, d'un grand nombre de euh, de bombes alors j'imagine que comme moi bah, vous utilisez des bombes pour faire de la soupe-pouche. Euh, on l'utilise tous et puis j'imagine aussi que comme moi euh, vous avez lu que la solution c'était l'aéro et que comme moi vous vous dites oh, l'aéro euh, wow. moi ça me paraissait euh, le bout du monde quoi, euh, avant le mois de décembre, l'aéro ça me paraissait le bout du monde, et je me suis dit j'y arriverai jamais, euh, c'est compliqué, euh, c'est cher, euh, et tout ça. Donc, petite vidéo très rapide, qui va encore être disant très rapide mais trop longue, mais c'est pas grave, euh, moi j'ai acheté ça, voilà, j'ai acheté ça, oui j'ai fait le pas d'acheter euh, ces trucs là, que vous avez déjà tous vu euh, sur, euh, sur Amazon, je l'ai payé 40 balles, voilà, donc on est loin des euh, 100 balles, euh, les aéros euh, euh, qu'utilisent euh, ben, les peintres pros, et euh, dont ils vous diront, achète surtout pas ça, faut acheter un machin avec une grosse bonbonne et tout ça. Ils ont raison, ils ont raison, faut acheter ces choses-là pour faire du travail de pro. Si vous voulez faire de la sous-couche, euh, franchement, et puis vous verrez que je vais vous montrer, que moi, en, en moins d'un mois, euh, j'ai fait plus que ça, euh, ça, ça suffit, mais, mais largement, ça coûte... 40 balles euh, sur amazon je vous mettrai des liens sous la vidéo pour que vous puissiez reprendre euh, le même modèle que celui que je vous présente et ça marche très très très très bien vous pouvez demander à Toto je l'ai initié et du coup euh, il n'en peut plus il s'arrête plus il y a un bouton on appuie sur le bouton euh, ça se lance ça pompe là ça sort ici je fais un très rapide rappel de comment fonctionne euh, un pistolet à, à aéro euh, même s'il y a un milliard de vidéos euh, sur internet qui vous expliquent ça Donc euh, euh, je ne vais pas m'éterniser Ça pousse de l'air là, on met de la peinture ici, ça crache là Là c'est un aéro euh, dit à gravité C'est-à-dire qu'on met la peinture au-dessus, ça descend, ça sort ici Il y en a avec des bonbons en-dessous euh, On oublie carrément à notre niveau C'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus difficile à entretenir euh, là c'est beaucoup plus simple, on, on met là au dessus, ça crache là, très simple, euh, si, euh, plus je tire, euh, plus je vais envoyer, et puis ben, pour envoyer il faut appuyer, ça paraît con, mais il faut appuyer et tirer, d'accord Plus vous tirez, plus vous envoyez, moins vous tirez, plus vous envoyez doucement, voilà, donc le, le, le geste il est simple, c'est j'appuie, je tire, plus je tire loin, plus j'envoie Très simple. Après, là, derrière, il y a des systèmes où on peut modifier la butée ou pas pour pas tirer trop de ça. On s'en fout. À notre niveau, là, à mon niveau, à moi, en tout cas, on, on s'en bat les couilles. Euh, il nous faut un truc tout con. Ça, c'est un euh, Knoon. Ça doit être un truc coréen euh, ou chinois. Euh, euh, J'en sais rien. Ça fait euh, plus d'un mois euh, que je m'en sers. Euh, franchement voilà quoi il marche euh, il marche super super bien je vais vous faire une petite démo à la fin de la vidéo n'oubliez pas euh, quand vous utilisez ce genre de truc d'acheter des choses très simples euh, la première chose c'est euh, le diluant alors oui il faut diluer la peinture oh là là euh, la fin du monde qu'il euh, faut mettre quoi au début euh, vous faites euh, deux tiers un tiers voilà, vous mettez, vous mettez deux tiers de peinture, un tiers, un, tiers de, un tiers de ça, et ça marche très bien. Et quand je parle de tiers, je parle de gouttes. Hein. C'est-à-dire que moi, franchement, pour sous-coucher une figurine, enfin, ouais, pour sous-coucher une section de Stormtrooper de Star Wars Légion, j'utilise 5 cinq gouttes, cinq gouttes de peinture, quoi. C'est rien du tout. C est, c est, ça paraît ridicule, mais c'est, pour le coup, extrêmement rentable. Euh, c'est hallucinant donc euh, 5 gouttes et puis, euh, et puis ben, euh, un, tiers, un tiers de diluant ça se passe très bien, il y a même des fois j'oublie d'en mettre du diluant et puis ça marche très bien ça va marcher très bien avec les, avec les acryliques qui sont là parce que ben, bien entendu je vous conseille euh, d'acheter des gros comme ça au moins de noir et de blanc parce que c'est avec ça que vous allez se coucher et puis ça franchement euh, des fois vous pouvez y aller directement euh, dans le pouce. c'est Attention c'est des trucs de barbares, hein. des pros vont vous, vous dire jamais faire ça, mais moi je vous fais mon retour d'expérience et ce que je veux c'est démystifier la chose parce qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, quoi. si un jour vous mettez ça directement dans le pot... Ça marche. Puis si vous vous rendez compte que ça bloque un peu, ben vous rajoutez un petit peu de diluant, ne pas l'oublier. Un truc à pas oublier par contre quand vous l'achetez, c'est le nettoyant à aérographe euh, qui est là. Euh, L'identifiant c'est PNAGM. Là pareil, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Alors que le diluant c'est P060GM. Euh, D'accord Donc le diluant c'est à mélanger avec la peinture. Et quand vous avez fini de faire votre boulot, vous nettoyez euh, avec ça ça va vous permettre de bien nettoyer votre, euh, votre aéro. Euh, au début, la première fois que vous vous en servez, vous allez mettre... Euh... Moi, ce que je trouvais chiant avec l'aéro, c'est que je me disais, ouais, mais tu travailles qu'une seule couleur, puis quand tu passes à une autre couleur, euh, il faut nettoyer. Oui, alors déjà, on le nettoie de plus en plus vite, mais vraiment de plus en plus vite. Quoi. Au début, on met, euh, allez, euh, 10-15 minutes à le nettoyer, euh, et puis après, quand on a pris l'habitude et que ça tourne, euh, ça se nettoie, euh, allez, en 5 minutes, c'est fait. Il faut bien préparer votre espace pour le nettoyer, vous verrez, je vous montrerai un, un, un bol d'eau claire, un, un bol pour, pour purger, d'ailleurs je me suis construit un petit truc que je vous montrerai aussi. 2-3 euh, trois, euh, trois coups de flotte au début pour vider le maximum on en enlève le maximum par les deux bouts c'est à dire qu'au début euh, au début on met de l'eau là on renverse on renverse on renverse on nettoie tout ce qu'on peut après on met de l'eau on purge ça crache ça crache de l'eau à l'intérieur et puis ensuite moi je, je finalise avec euh, avec les nettoyants et quand je vois que ça que ça crache du clair ben c'est gagné au niveau des peintures il euh, y a des peintures qui sont faites spéciales on tape, les couilles mais complètement Rien à foutre euh, des peintures spéciales pour l'instant à notre niveau. Je le redis, pour les sous-couches, bam Le gros pot euh, d'acrylique euh, de base euh, de chez Prince Auguste, ça va très bien. Mais là, à l'aéro, mais j'en ai pour 1000 ans, quoi J'en ai pour 1000 ans, alors qu'une bombe de Sur Shop que je payais 15 balles, ben, je faisais une boîte comme une Dominus, puis après c'était fini, quoi euh, euh, J'avais rincé euh, Rendez-vous compte que quand vous vous sous-couchez à la bombe, il y a, euh, je sais pas, à peu près... Euh, moi, je, moi, à l'époque, quand je sous-couchais, je sous-couchais sur grappe. Comme ça, quand je montais, il n'y avait, avait pas de zone non couverte. Euh, mais quand on sous-couche sur, sur grappe, il y a, je sais pas, euh, 75-80% de la peinture qui, qui part dans le vide sidéral et qui ne sert à rien. Alors qu'avec l'aéro, vous allez viser votre, votre figurine directement et là, euh, ben c'est l'inverse, le ratio. C'est euh, 70% de la peinture qui va sur, euh, sur la figue. Allez, vous allez peut-être m'entendre un petit peu moins parce que je suis un petit peu plus loin euh, de euh, mon micro. Mais c'est pas grave. La preuve par l'exemple, euh, diluant. Ici, je ne vais pas euh, utiliser mon diluant tout fait. Je vais prendre. Euh, je vais faire euh, ce que je fais d'habitude. Pour pas qu'on me dise Ah euh, oh oui, mais on ne sait pas comment tu fais ton diluant Hop Je prends le bidule qui est là. Euh, alors euh, accessoirement. Avant, je le mélange. Pof. Là, vous avez le Godinho. Vous mettez dans le Godinho. Vu la taille de la figue, on n'en met pas beaucoup. Allez, hop, 3, 4 gouttes. Ça n'a rien d'utiliser de la peinture pour rien. on j'aurais mis un tout petit peu. On va mettre. Hop là. Un petit peu de diluant. Voilà. J'ai mis deux gouttes là. 2 gouttes pour 5. Je prends. Euh, un pinceau qui fait la gueule. Je mélange un coup. Voilà. Alors il y a des trucs, ouais, faut que c'est la consistance, euh, du lait, je sais pas quoi. Euh, wow. Un tiers, euh, deux tiers. Deux tiers de peinture, un, un, un tiers de diluant pas compliqué là je vais l'allumer ça va faire un tout petit peu de bruit euh, une méthode très très simple vous posez votre euh, votre euh, bloc euh, sur une chaise et vous le vous mettez sur la chaise vous mettez un coussin sur la chaise et du coup ben ça fait quasiment plus de bruit euh, moi j'ai pu euh, j'ai pu faire euh, des choses euh, en soirée euh, sans pour autant euh, réveiller ma fille Donc là je me suis obligé à être très très près. Alors la première chose à savoir c'est que étant donné que ce n'est pas des aéros de très bonne qualité au début ça souffle beaucoup. Comme il n'y a pas la bonbonne, ça souffle beaucoup puis après ça se régule. Donc il faut appuyer un coup, le laisser se vider vider la pression et puis ensuite vous voyez là, oui, c'est parti il y a du noir. C'est euh, très très con. Donc je lâche hop, je prends la figurine plus je suis loin plus je couvre alors l'avantage aussi c'est que ce que vous pouvez faire c'est juste souffler 100 mètres de peinture ça permet de sécher ou de dégager un excédent c'est un, un truc pratique. Euh, mettez des gants aussi, hein, il ne faut, euh, faut pas essayer de... Il faut pas faire ça comme un bourrin comme moi je suis en train de le faire. Donc vous, pour vous elle les noirs, pour moi il y a encore des petits passages euh, à faire euh, qui sont encore un peu résistants euh, en rouge. Mais voilà, ça y est, hop, ben bah voilà, j'ai fini en fait. J'ai sous-couché ma figurine. Ça m'a euh, pris... Euh, quoi, euh... 10 secondes. Hein Allez, une minute. En une minute, j'ai sous-couché la figurine. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai sous-couché la figurine, j'ai pas mis des gants, je suis un gros cingouin. Voilà, hop, j'éteins. Donc on voit qu'il en reste largement. Hein, en même temps, j'avais pris une toute petite, euh, toute petite figurine. Euh, vous vous préparez un verre d'eau euh, clair. Vous, vous prenez une petite pipette. Prenez une zone de purge. Ici, et puis vous allez déjà aller chercher. Un maximum euh, de peinture résiduelle hop aïe ah, hop. on dégage ça là c'est déjà euh, ça commence déjà à être un tout petit peu mieux alors il y a un truc qui est assez marrant qui se passe avec l'aéro c'est que ça crée euh, je pense que c'est l'effet de, de souffle qu'il y a dedans Vous voyez là déjà il est presque à... alors là voilà il ya une espèce de peau noire qui se fait avec l'aéro je sais pas pourquoi c'est comme une peau de lait en fait. C'est marrant. C'est ça euh, dont il faut faire attention. Il ne faut pas laisser euh, ce genre de choses euh, aller, aller dans l'aéro. Grâce à la pipette, vous pouvez aller directement euh, toucher Je voilà, toucher l'aiguille. Puis aller chercher Je fais le cingouin, mais j'ai mis, mis une bâche. Hein. Allez, hop, voilà. Comme ça. Alors j'imagine hein, aussi hein, que je suis en train de faire dresser les cheveux euh, sur la tête euh, des professionnels euh, de la façon euh, dont, euh, dont je me démerde. Là, j'ai enlevé le principal. Okay. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nettoyant. Je vais juste vous montrer une méthode qui est assez intéressante. qu'on appelle la galgarisation. Il faut rallumer l'aéro pour ça. Et en fait, on va euh, boucher ici et tirer. Ça va faire revenir de l'air en arrière. Et en fait, ça, ça, renvoie, ça renvoie la crasse sur le, le, le sommet du goûtet. Je vais vous montrer. Donc là je tire, et vous voyez, il y a du noir parce qu'en fait il y a de la il y en a à l'intérieur en fait. Voilà, hop et puis ben là maintenant euh, que j'ai bien fait tout ça, voilà, et ben on va faire sortir euh, de l'autre côté en utilisant toujours le nettoyant. Alors ils vous vendent des, euh, des trucs faire ça ils vous vendent des machins euh, qui vous permettent de pas ne euh, pas vous intoxiquer ça se fabrique très très bien vous prenez une bouteille d'eau comme ça c'est des bouteilles à jus de fruits vous savez qu'il a dans les grandes surfaces en ce moment ok et vous prenez un ballon à caliope si vous en avez pas vous m'appelez caliope elle en utilise plein et vous faites ça là hop après du coup vous pouvez poser votre aéro comme ça et vous pouvez purger et vous n'avez pas de retour de, de vapeur toxique il vous le vend... Regardez comme c'est dégueulasse. Donc là, on est à l'intérieur, en fait, au niveau de l'aiguille. Et là, vous voyez, c'est de moins en moins dégueulasse. Et ça y est. Voilà, ça y est. Là, l'aéro, euh, il nécessite encore euh, un rinçage à l'eau claire. Hop, un petit coup. Et c'est fini il est nettoyé et euh, une fois par mois vous le démontez vous nettoyez l'aiguille c'est tout con là au bout ça se démonte ici là hop faites attention il y a une aiguille accessoirement l'aiguille elle pique très fort et vous pouvez venir Alors il faut rentrer l'aiguille hein, pour faire ça hein, ne la faussez pas voilà quand le bout est aussi propre que le godet, c'est gagné. En un mois, je l'ai bouché une seule fois. Et donc, quand je l'ai bouché, j'ai été obligé de le démonter par ici. C'est-à-dire qu'on enlève ici, on tire l'aiguille, on la nettoie, on la remet. Ça m'a pris 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Donc, je pense qu'il y a un moment il faut démystifier cette histoire d'aéro. Voilà, ma figurine, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est largement sous-couchée. Je voulais vous montrer des choses que vous connaissez peut-être déjà. Euh, je vous montre ça, ça c'est de l'Aéronautica Imperialis, c'est peint avec, euh, avec euh... je vais bouger la cam. Voilà, ça c'est de l'Aéronautica Imperialis, c'est peint avec euh, de la contraste. Donc en fait, il ne faut pas utiliser contraste pour peindre, parce que ça ne marche pas très bien sur les avions, ça fait plein de traces. Par contre, quand je vous disais qu'on pouvait s'en servir en sous-couche, voilà, ça c'est... Euh de euh, de la contraste en se couche donc je l'ai mise directement à l'intérieur alors c'est un work in progress hein, vous avez vu j'ai pas encore fait le cockpit ni, ni quoi que ce soit mais vous voyez que euh, ça fonctionne très très bien je me suis même payé le luxe de faire la partie euh, la partie euh, la partie moteur euh, avec pour donner des petits effets de de, de reflets euh, ça va très très bien ça voilà c'est déjà une deuxième étape c'est à dire que vous voyez je je j'ai très mal visé hein, j'ai fait ça vite mais euh, c'est déjà une, une deuxième étape ça c'est un storm qui devait être aligné pendant la partie et qui a juste été euh, sous-couché noir et puis ensuite un coup, de, un coup de blanc avec la méthode que je vous parlais. Euh, donc vous voyez, il est presque fini le mec en fait. Hein. Concrètement, le gars là, il est presque fini. J'ai plus qu'à le retoucher et puis, euh, puis c'est euh, réglé. Ça, c'est un Aeronautica Imperialis qui a été fait hier en 10 minutes. Voilà, 10 minutes. J'ai mis euh, un coup euh, la couleur euh, la plus claire. Vous partez de la couleur la plus claire. Vous allez à la couleur la plus sombre. J'ai fait des, des effets de, euh, de rayures. Et, il est tout beau. Voilà. Il est table top, hein, celui-là. Hein. Ben, je l'ai peint en 10 minutes. Voilà. Je ne me suis pas pris la tête. Euh, J'ai plus qu'à lui mettre ses décalcos, euh, ses bombes. Et en 10 minutes, je l'aligne sur la table. L'objectif, hein, quand même, hein, dans la vie, hein, c'est de finir par jouer, hein, les gars. Hein, parce que si on aligne les figues et puis qu'on joue jamais, euh, c'est la mort. Et puis voilà, bah allez, une dernière, euh, dernière army parade. Euh, Celui-là, vous l'avez vu euh, dans, la, dans, le, dans le let's play. C'est le Anakin avec un, un petit effet de lumière euh, à l'arrière euh, grâce au sabre, euh, avec le sabre laser. Hop, ça, c'est de l'aéro. Ici, Obi-Wan Kenobi. Hop, pareil, même effet euh, d'éclaircissement euh, avec, euh, avec l'aéro. Hop, ça fonctionne très bien. Et puis ça, c'est mes Storms que j'ai fait pour la partie euh, du let's play notamment, qui sont, seront ressortis, je les ai un peu salis et tout ça. Bon bah voilà, un Stormtrooper comme ça, c'est moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes, aéro noir, aéro blanc, retouche, couleur d'armée, la 512 en l'occurrence, et c'est fait. Phase 1, un petit buisson, et voilà, et fini. Ok Voilà, les amis, j'en ai fini. Vous voyez, c'est tout simple. Même moi, j'y arrive. <rire> et je peux vous dire que je me faisais mais une vie euh, de cette chose. Et euh, ça fait longtemps que je vais vous en parler, depuis au moins le mois de décembre, parce que j'ai commandé ça en décembre. Et puis bah, la vidéo euh, de Flo, elle m'a euh, permis de me lancer, puisque en fait, il le dit lui-même dans les commentaires. Il euh, y a quelqu'un qui lui dit, oh, bah, la solution c'est l'aéro, puis il lui répond, eh, moi j'en ai pas. Eh, bah, tu vois, voilà, 40 balles et euh, t'en as un. Alors... Il va falloir changer vos habitudes, vous n'allez pas sous-coucher euh, des euh, dizaines et des dizaines de, de, de figurines à la fois. Pff, finalement, moi je trouve que c'est pas plus mal. Je prends beaucoup plus de plaisir. Avant, je faisais des campagnes de sous-couches. C'est-à-dire que je me disais « Ouais, il faudrait que j'ai monté bien assez de figurines pour rentabiliser ma bombe. » Alors, euh, euh, soit, soit je sous-couchais, euh, quand je faisais du Zinital, je faisais ça. J'avais tendance à sous-coucher sur Grappe, en fait. Alors après, oui, on démonte, on voit les petites traces, mais je rattrapais ça après. Euh, mais voilà, je faisais des campagnes de sous-couche, parce que, ben, en plus, moi, je suis en appartement. Donc, il faut que j'aille sur la terrasse, que je sorte tout, qu'il n'y ait pas trop de vent, que je me foute dans un carton, qu'il n'y ait pas trop de déperdition. 70% de la peinture euh, passe, passe dans, dans, dans, dans les méandres, dans le vide du warp. Euh, donc, en fait, ça ne rime à rien. Là, je sous-couche à la figue, quand j'en ai envie, j'ai envie de me faire une figue, pof, tac, je la sors, je la sous-couche, je la travaille un après-midi, c'est fait. Je... Là, on est, on est dans le studio, vous êtes dans ma chambre. Euh, vous avez vu, voilà, j'ai sous-couché une figurine en, en, en, en 10 secondes et, et maintenant, elle est, elle est déjà sèche. Hein. Aussitôt que j'avais fini qu'elle était sèche, j'aurais pu... J'ai nettoyé en quoi 5 minutes, on mettait du blanc derrière. Quand vous passez du noir ou blanc, vous tirez quand même un petit coup pour vérifier que la peinture qui sort est bien du blanc et pas du gris. Euh, dès que ça devient blanc, pof, vous, vous passez sur votre zénithale vous, vous avez fini votre fille. C'est génial, c'est une révolution. Euh, Toto euh, s'est fait euh, du, euh, du wookie euh, pendant tout le week-end euh, avec ça. Euh, wookie, de 3 effets, de 3 transparences. Euh, vous passez 3 euh, trois, euh, trois nuances de marron comme j'ai fait sur, euh, sur, mon, euh, sur mon bombardier d'aéronautica. Vous passez un coup de la vie, vous avez fini votre wookie, c'est le top. Je ne sais plus quoi vous dire de plus. Allez-y, foncez, ça coûte 40 balles, c'est-à-dire... En gros, c'est deux, deux, deux bombes, deux prix, le prix de deux bombes. Ça vous manquera euh, peut-être vos bombes d'aéro, Mais ce que je tiens à dire, c'est que si euh, les informations euh, se vérifient et puis qu'on en est privé, il bah, y a des solutions alternatives qui, en plus, vous ouvrent tout un ensemble d'horizons euh, qui, euh, qui sont super top. Et puis sinon, bah, il vous reste la possibilité de se coucher euh, à la main. Mais franchement, là, avec deux gouttes, euh, vous allez se coucher l'intégralité d'une figurine avec une, une peinture qui est unie, euh, qui est top et qui est prêt à recevoir n'importe quel traitement euh, derrière, alors que au pinceau, c'est pas toujours le cas. Allez, ça y est, j'en ai fini, c'était une info que je voulais vous donner, je trouvais ça super important, je le redis, ça reste totalement euh, casual, moi je suis euh, totalement débutant, J'ai aucune prétention de ce côté-là, mais vous savez, j'en fais beaucoup des vidéos comme ça, parce que je sais que vous me regardez et que ben, vous avez les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations. Et puis vous êtes vous aussi débutant vous n'avez pas envie qu'on vous parle comme si on était des experts. Et puis vous dites bah ouais le mec c'est un expert, moi j'y arriverai pas ». J'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Et euh, demandez, je vous le redis à Toto en commentaire, euh, il est exalté par, euh, par la chose. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Arrêtez de vous prendre la tête avec euh, euh, tous ces problèmes de Brexit. On trouve des solutions à tout et n'oubliez pas de jouer, jouer, jouer et prenez du plaisir. A très bientôt.